Alors, euh, je dirais plutôt au contraire, parce qu'au fond, euh, euh, ces situations-là, c'est des situations, euh, ces situations que, auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement euh, chez Suez, euh, dans, de nombreux, dans de nombreux pays dans le monde. Et donc, euh, résoudre ce type de, de situations, euh, qui sont évidemment euh, insupportables pour les usagers, c'est notre métier. Et finalement, euh, ce qui est intéressant dans le processus qui peut-être euh, va se mettre en place, c'est qu'il euh, y a peut-être la possibilité de construire un partenariat de long terme, car ces sujets-là que vous venez d'évoquer sont des sujets euh, bon évidemment, qui se manifestent sous la forme de crise, mais que l'on euh, peut éviter euh, en faisant euh, de la maintenance préventive, euh, en ayant un, euh, comment des processus, pour pour mieux gérer l'entreprise mieux entretenir les réseaux mieux détecter les fuites et éviter les catastrophes